Salut toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, ça faisait longtemps une vidéo, en effet, je suis très content parce qu'il se passe beaucoup de choses. Vous allez très vite comprendre l'entourloupe, l'entourloupe positive, attention, évidemment. Dans un premier temps, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Euro Truck puisque euh, ces derniers temps c'était un live. Sachez que je suis toujours sur cette même sauvegarde, donc ça fait euh, depuis maintenant une semaine qu'on a démarré en live une toute nouvelle carrière, à zéro, sans cheat, avec plein de modes. Euh, et maintenant on est en 1.45 avec la promote qui est à jour, tous les modes qui est à jour et surtout un nouveau camion que je viens d'acheter, j'ai voulu faire une petite folie, vous avez vu le titre de la vidéo, la petite folie puisque vous étiez nombreux à me demander quand même bah voilà, d'essayer des camions modés pour autant sans faire de cheat hein, donc on parle pas de voiture euh, machin et tout, non là, le but du jeu c'est de faire des livraisons etc Et donc je me suis dit eh ben allez on va installer un camion modé On va en profiter pour en faire une vidéo Et le voici le voilà un magnifique Ford euh, de 500 chevaux, donc ça change évidemment euh, du vrai premier camion que j'avais acheté en live, souvenez-vous qui était un Renault euh, qui avait 300 chevaux, quelque chose comme ça donc là voilà ce Ford euh, alors est-ce que c'est T-Max, je n'y connais pas donc on va aller regarder vite fait gestion camion, Ford F max, ah oui un T max en fait c'est un scooter ça n'a rien à voir, donc, euh, donc voilà je viens de l'acheter, il a 0 km euh, j'ai attribué mon Renault T à, euh, à Petraji donc en fait j'ai euh, employé euh, une employée tout simplement qui est d'ailleurs euh, indice de chauffeur, euh. ah bah vous voyez pas attendez vous voyez pas, regardez, hop, attendez je m'enlève 0.8, bref, c'est pas une très très bonne note mais en tout cas c'est elle qui va rouler j'ai plus que 37 000 euh, euros j'avais fait un gros prêt à la banque donc je suis un petit peu dans la sauce mais c'est pas bien grave, bref, donc les amis un Ford, puisque c'est les camions qu'on ne retrouve pas euh, dans, le, dans la version normale du jeu. Un camion de type euh, américain, si je dis pas de bêtises. Parce que Ford, c'est plutôt des camions qu'on retrouve aux Etats-Unis, si je dis pas trop de bêtises. En tout cas, voilà. Vous l'avez vu, pas de spoil. Le retour du track hier. Oh, loulouloulou, là, les gens vont crier. Non, non, je vais vous dire, vous inquiétez pas, tout va très très bien. Mais d'abord, dans un premier temps... Mais oui, mais attendez, moi comme un con, j'appuie je... sur les touches pour tourner la vue. Alors qu'en fait, j'ai juste à tourner la tête... Parking, mince. J'ai juste à tourner la tête. Attends, je vais le laisser passer lui. On va pas le freiner évidemment. Salut frérot. Ça fait du bien les gars, le traquiers. Je vais vous en parler. Bref, donc on est en Ukraine. C'est la première fois que je roule ce camion. Et on va faire une mission, une offre de traction. Vous allez voir, bien sympa. J'ai pas trop perdu la main finalement avec euh, le, le suivi de la tête. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, on va aller récupérer euh, notre remorque et on va discuter un petit peu de, de tout ça. En tout cas, n'oubliez pas, évidemment, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis, euh, et puis voilà, let's go, Coliposto. Donc en fait, on part de l'Ukraine, euh, 11 tonnes de Coliposto, un petit peu la, la poste finalement. Et on va aller livrer ça en Pologne, une route qu'on a encore jamais prise. On va passer par Chelm, par Lublin, Radom... Piotr Kravtrki et puis euh, Katovich Ah, Katowice qu'on connaît bien évidemment. Je prends la mission. Attendez, on peut changer la remorque C'est incroyable. Hein non, non, mais c'est pas où. On va rester là-dessus évidemment. En parlant de remorque, euh, bientôt une surprise qui arrivera pour la prochaine vidéo Euro Truck. Ça fait plaisir. Euh, la remorque est là-bas. Et donc c'est plutôt sympa, je trouvais ça assez intéressant aussi de faire cette livraison. Bon déjà avec ce camion là je voulais pas faire un convoi exceptionnel ou quoi. Même si en vrai le camion tient, tient la route, n'hésitez hein. pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs on ira le customiser ensemble dans cette vidéo. Puisque du coup je l'ai pas customisé, j'ai absolument rien changé, tout est par défaut. Euh... Écoutez. Oh les, j'adore ce bruit de recul c'est agréable Voilà on va essayer d'être le plus RP possible Donc j'y vais vraiment tranquillement et là, vous avez vu je peux reculer et m'avancer Donc ça c'est plutôt sympa Hop Voilà okay. Nice Là Bon j'étais pas tout à fait centré C'est un détail Oui je trouvais ça intéressant cette livraison aussi Puisque du coup bah, on part d'Ukraine Et forcément il y a pas mal de lettres qui peuvent partir de là-bas quoi Enfin c'est un peu débile ce que je viens de dire C'est pas grave Bref on est parti pour cette livraison J'espère que vous allez kiffer J'espère que je vais pas vous donner la gerbe, c'est pas le but. Euh, vraiment j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais donner une quatrième, cinquième chance au traquillard. Donc je vous explique, c'est ce suivi de la tête hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça permet voilà de, de tourner la tête et d'être vraiment euh, en pleine immersion. Euh... Il a du mal ce Ford en fait. Non ça va aller. Ah, il, avait, il a quand même l'air d'avoir un petit peu du mal Je sais pas ce que vous en pensez C'est assez particulier Bref Alors ah, C'est vraiment pratique ça De pouvoir tourner les têtes quand même hein. Ah ça fait du bien hein. Et donc pour ceux qui, euh, qui savent hein, euh, Depuis euh, 2021 je crois J'utilise euh, ce système Et après j'ai que eu des problèmes euh, Donc euh, bref voilà. Je vais pas raconter l'histoire 32 000 fois mais j'avais que des problèmes je sais pas pourquoi ça détectait très très mal euh, voilà j'avais que des problèmes et il fallait que je tourne à gauche voilà ça c'est un, un vrai problème interdit au camion là où je suis en train d'aller c'est pas grave c'est les aléas du direct je vais faire demi-tour je vais faire demi-tour tout va bien se passer Rah, quand tu te trompes de route comme ça c'est déjà un bon début de vidéo en plus il y a la police excusez moi hein. je ne voulais pas passer par là oh attendez je peux faire demi-tour je mets les warnings Je mets les warnings et je fais un petit demi-tour Ça passe large Regardez je fais ça tranquillement Et là je crois que j'arrache rien Et là je peux regarder derrière Eh Normalement Normalement j'ai fait ça très bien Bref Donc j'avais que des problèmes etc Et puis là je me suis dit allez je vais lui donner une cinquième sixième chance J'ai ressorti de mon armoire le, le track hier Et ça fonctionne voilà ça fonctionne, après il y a pas mal de choses qui ont changé dans mon setup au niveau de l'éclairage Donc c'est peut-être quelque chose qui fait que bah, du coup ça fonctionne mieux, enfin je sais pas Mais, euh, mais ça fait plaisir donc voilà Tout simplement, alors j'ai réfléchi, bien sûr Là c'est en euh, vidéo un peu crash test, hein. je, je réessaye un petit peu le track hier Ça a l'air de bien fonctionner et puis ça permet d'ajouter quelque chose aussi, hein, disons-le, clairement euh, Voilà, j'allais dire quelque chose mais je ne vais pas le dire euh... <rire> Bref, vous savez même pas ce que je veux dire mais c'est pas grave, surtout... N'essayez pas d'imaginer ce que je voulais dire. Euh, bref, mais en tout cas, j'ai réfléchi. Pour les lives, évidemment, quand je fais des lives Eurotruck, je n'utiliserai pas le track hier pour des raisons évidentes. Parce que à chaque fois que je regarde le chat, je tourne la tête à droite. Et voilà votre vue, c'est horrible. Voilà. Donc évidemment, quand je suis en live, pas euh, de track hier. Mais en vidéo, si vous êtes chaud, si vous êtes OK, eh ben on va continuer à le garder. Euh, J'ai vraiment envie en plus de refaire pas mal de petites vidéos parce que c'est quand même assez sympa. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, tout simplement, j'essaye de pas trop vous donner la gerbe. Évidemment, je tourne un petit peu la tête quand je parle. Euh, et puis il faut bien que je regarde un petit peu, voilà, ça nous permet d'admirer le paysage. C'est toujours aussi sympa. Donc voilà, vous me dites en commentaire si vous validez, si vous validez pas. Et puis, euh, et puis voilà, on va faire ça comme ça. Si vous êtes chaud, moi je, je suis content. Et puis du coup, on démarre cette nouvelle aventure avec ce magnifique Ford. Euh, pareil, en fait, je cherchais sur le Steam Workshop des, euh, des remorques spéciales pour faire des vidéos euh, incroyables. Donc avec des gros convois exceptionnels, des trucs comme ça. J'ai essayé, ça fonctionne pas. Donc voilà, ceux qui demandent pourquoi je mets pas trop de mode. Euh, que ce soit de camion, de livraison de remorque, etc. C'est simplement parce que je n'ai jamais de chance. Ça ne fonctionne pas, le jeu plante. Donc c'est un petit peu dommage. Euh, en tout cas... En tout cas... Bon, ça va, c'est que des lettres hein, que je transporte. Hein. C'est pas grave si je suis un peu brutal. On va quand même éviter d'être trop brutal. Euh... Bref ce Ford je l'ai trouvé il fonctionne très bien et je me suis rendu compte et après ça ne m'étonne pas de lui mais il me semble que euh, my godness donc gros big up à toi, si tu passes par là ce qui ne m'étonnerait pas du coup vu que tu kiffes ce camion je crois Bah voilà my godness je crois qu'il aime bien ce camion euh, puisque euh, j'ai remarqué et c'est pas je l'ai pas pris pour ça hein, mais juste j'avais vu que euh, dans la, le workshop euh, Steam euh, j'ai vu qu'il validait de ouf euh, voilà il, il like, euh, il like euh, ce mode Donc voilà un bon petit camion il est vraiment sympa je trouve qu'il régale on ira le customiser euh, tout à l'heure, après j'ai pas beaucoup d'argent non plus euh, sur le compte, malheureusement j'ai beaucoup perdu, mais, euh, mais c'est plutôt sympa. Les fenêtres, tiens, est-ce qu'elles s'ouvrent J'imagine, bien sûr que oui, c'est sympa ça, voilà. Donc là on passe la frontière ukrainienne pour aller en, bah, en Pologne, en fait je crois qu'on va vraiment rouler euh, la majorité du temps euh, en Pologne. Encore une fois un petit message pour vous remercier euh, bah, pour tous vos petits mots, pour tous vos commentaires, pour votre fidélité sur mes lives. Euh, voilà, ça fait donc euh, une semaine, une semaine et demie qu'on a démarré cette aventure, je suis d'ailleurs actuellement niveau 6, et, euh, et ça m'a fait très plaisir voilà, de, de streamer euh, avec vous. Donc euh, voilà, il y aura peut-être un petit peu moins de live. Mais plus de vidéos, on verra euh, comment, comment j'aviserai la chose. Mais, euh, mais voilà, on est plutôt pas mal. Je peux bien tourner la tête. Hein. Je vous jure, ça marche beaucoup mieux qu'avant. C'est super bien fait, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Allez, on est parti. Il n'y a personne. C'est quand même vachement pratique de pouvoir tourner la tête. Je sais qu'il y en a qui vont être très contents dans les commentaires. J'ai hâte de voir d'ailleurs vos retours. Euh, je sais qu'il y en a qui vont... Enfin, euh, je, je, je pense que au moment où vous voyez la vidéo, là, ça fait euh, 10 minutes qu'on a démarré. Je pense que vous avez à peu près tous digéré, on va dire, le, le retour du track hier. Euh, mais je, je suis quasi sûr quand même qu'au début, quand vous avez vu le suivi du mouvement de la tête, de, il devait y avoir pas mal de personnes en mode « Oh non Pas le suivi de la tête <rire> !» Mais en tout cas, en tout cas, voilà, j'espère vraiment que vous allez valider. Et bienvenue en Pologne Voilà, bienvenue en Pologne, tout simplement. Hop donc voilà ça fait plaisir euh, petit coucou d'ailleurs à, à L7C Fox d'ailleurs euh, puisque du coup voilà vous l'avez vu il a repris de plus belle euh, ses vidéos euh, Il a la fibre maintenant ça y est il a la fibre ça c'est stylé Voilà je sais pas si j'avais le droit de le dire en tout cas c'est de l'exclu Instagram voilà j'ai envie de dire Voilà vous pouvez le, le follow sur Instauche sur euh... Et puis voilà donc lui aussi qui utilise le suivi de la tête dans ses vidéos en solo Donc c'est plutôt sympa Et avec Miss il n'y a pas de suivi de la tête mais les vidéos c'est du top délire. Donc voilà gros big up euh, aux deux zigoto. Et puis euh, et puis voilà hein, Tout simplement bientôt euh, bientôt le retour d'un convoi Clairement avec MyGodness et, euh, et Fox et Miss Clairement hein, obligé on se refait un convoi Très bientôt les amis En fait euh, je peux vous l'assurer alors qu'on s'est rien fixé Mais le prochain convoi Que vous verrez ce sera euh, je pense Clairement avec eux hein. Voilà comme ça on est fixé Et ça va être euh, que des barres je pense Hop je vous l'idée à Qu'est-ce que c'est bon là? Du bon Eurotruck à l'ancienne, tac, voilà. Ah merde, ils sont. Euh... Ils sont à l'arrêt, comment ça? Ils sont bloqués ou ils font une pause? J'ai jamais compris ce que c'était ici là. Ça, c'est pas une voie pour s'arrêter, ça. Bah oui, c'est pas une voie pour s'arrêter. Ah oui, ils ont, ils ont des problèmes. Il y a un bouchon. Si j'ai bien compris. Bah oui, sinon ils se mettraient pas là derrière la glissière. Très... Eh, Re... ah oui, restez derrière la glissière de sécurité. Oh, ils sont vraiment inconscients ces gens. Hein. L'outil en plein milieu de la route, non mais frère, on aura tout. Vu. On aura tout vu. Bref, ah. incroyable. Désolé si je tourne la tête très rapidement. Tiens, on va un petit peu regarder le tableau de bord. Euh, parce que du coup, je me suis pas amusé à le regarder. Ah. 2070 km. Tout dire quoi Ça veut dire quoi ça c'est ah c'est l'autonomie de l'essence peut-être je ne sais pas peut-être c'est fort probable ah là je vais chiller un max hein. là je vous dis dans cette vidéo je vais chiller un max j'espère que vous allez chiller également avec moi voilà vous prenez à boire à manger au moment où cette vidéo sortira je crois qu'il va refaire de nouveau très chaud Parce que de toute façon c'est simple hein. Les canicules ça va et ça vient en ce moment malheureusement Mais, euh, mais donc voilà Mettez vous bien Si vous avez la clim c'est pas bien Mais en tout cas euh, <rire> Survivez au mieux <rire> à cette vague de chaleur Oh le petit camion vert Qui a failli me rentrer dedans vous l'avez vu là Alors j'aimais beaucoup cette couleur quand j'étais euh, plus jeune Et que je jouais à GTA 5 en 2013 Le vert lime voilà, ça s'appelle le vert lime. Je vous explique un petit peu les, les, les nuances de couleur. Je suis un petit peu comme les femmes, finalement. Euh, J'aimais beaucoup cette couleur, mais euh, bon, certains me diront que c'est pas réaliste et que dans la vraie vie, euh, personne n'a de camion de cette couleur. Hop là, je vais pas trop le coller au cul, parce que matière inflammable fait quand même vachement chaud. Est-ce qu'on a la température ici, là 9h52, on peut voir le régulateur, évidemment, qui est désactivé. Je vois pas la température ou je suis nul On a fait 70 km, visiblement. Oui c'est ça, 70 km, je peux changer.. Non c'est pas ça, bah je sais pas comment changer le. Oh pardon Je voulais pas klaxonner la police <rire> Je voulais changer le. Bon ça c'est le GPS. Ah oui, je vais peut-être allumer les lumières. Pardon, j'ai reclaxonné. Bon je pense que. Je pense qu'on peut pas changer le.. Le tableau de bord, les, les, les pages. Je pense qu'on peut pas défiler. Mais je dis peut-être une. Une énorme manierie oh putain je suis déso désolé hein. je suis désolé frérot voilà petite gauche droite gauche droite évidemment ah je suis un touriste hein. je sais pas où je vais ici je suis en pologne je suis pas chez moi et on a jamais pris cette route mais c'est que de la régalade Tout simplement hop on monte un petit peu sur euh, le terre plein central c'est pas un problème hop là putain, c'est magnifique en fait ma... Le, le, le fait de reprendre le suivi de la tête De toute façon vous, vous, vous, je pense que vous validerez à 100% à ce niveau là mais ça fait que je roule un petit peu plus euh... Enfin c'est différent Je roule de nouveau euh, comme il le faut N'hésite pas à passer la vitesse hein. Ah je suis passé en séquentiel Voilà d'accord Oui je me disais bien j'ai appuyé sur une touche <rire> J'étais passé en séquentiel Ok Ah c'est un petit peu con Un petit peu con alors, petite voiture jaune devant une belle petite Twingo, bien sûr. Ah ouais Non, c'est pas une Twingo. Mais euh, ça aurait pu. Ça aurait pu, ça aurait pu. Dans la ventilation. Je regarde un petit peu, hein, je, je visite le camion parce que mine de rien, je l'ai pas non plus. Euh... Je l'ai pas customisé à rien. Euh... Allume cigare, il y a du 12 volts, il y a du 24 volts. Bien, bien. Alors voilà, je, je connais pas du tout ce camion. Est-ce que c'est un vieux camion? Bon, il a pas l'air vieux, hein, clairement. Ça a l'air d'être un, un récent, mais si ça se trouve il n'est pas si récent que ça, donc voilà, ceux qui connaissent la fiche technique, etc. N'hésitez pas en commentaire à, à me dire un petit peu ce que vaut ce, ce camion. Bon, 500 chevaux hein. 12 vitesses. Puis voilà quoi. Oh c'est mignon par ici. Petit camping-car, un petit caravane. C'est sympa la Pologne. Alors je vois qu'on a déjà pris la route apparemment, euh, la route d'en dessous. Ça c'est fort possible. Allez, allez, on pousse là, on pousse Ah, il ne tourne pas, putain Il accélère, ça doit. Me... Allez, salut monsieur les grumiers Ça m'a fait plaisir Hop, voilà, bon là on va faire un petit peu d'autoroute Je vais évidemment vous passer des moments un petit peu chiants Là, on a des euh, belles bagnoles qui sont en train de rejoindre forcément je vous montre ça ça passe voilà on va essayer de là je vais vraiment être le plus RP possible alors attends on a déjà un échangeur ici il faut que j'aille à droite je vais rester concentré un maximum direction Lublin bien sûr oui c'est ça puisqu'on va à Lublin hop on va laisser la montée ralentir le camion voilà on est pas mal je dirais même j'ai la banane, bah oui vous le voyez La casquette que j'ai choisie aujourd'hui <rire> J'ai la banane, et oui Tellement bon les bananes Allez, bon moi je suis plus léger que les autres Normalement, donc je vais me permettre d'aller sur la voie de gauche J'ai pas vu de panneau d'interdiction Donc je vais me permettre Hop là, de doubler un peu tout le monde Je pense que j'ai bien fait Je suis pas sûr En tous les cas je vais à gauche, et eh bah parfait, voilà Je suis un boss, je suis le big boss en fait Bon on est déjà passé par là, je m'en souviens évidemment Lublin pour ceux qui ont suivi les lives, les lives qui sont d'ailleurs en totale rediffusion hein. Ça passe Ça passe et je peux même me remettre à droite Hop, sans aucun problème J'avais pas vu le feu Voilà On va en profiter pour voir si on voit pas des nanas dans les voitures <rire> Et parce que du coup je peux me pencher maintenant euh, tiens, on va regarder euh, plus sérieusement euh, s'il y a des garages. Euh, alors, peut-être pas dans Lublin même, voilà, j'ai un peu la flemme, mais sur le chemin, voir un petit peu. Donc, là, à partir de là, regardez. Non, là, cette route, on la connaît. Et à partir de là, voilà. À partir de Radom, ça va être random, c'est-à-dire qu'on connaît pas la route. Donc, on va découvrir la route à partir d'ici. Et j'aimerais vraiment qu'on passe dans un garage. Et eh ben voilà, sur le chemin, ici, il y a un garage. On va essayer évidemment de pas le rater. Voilà, j'ai mis le petit point pour pas l'oublier. Allez, c'est parti! Et je vous reprends dès qu'on ne euh, connaît pas la route, donc euh, je vais vous reprendre à partir du moment où la route n'a pas encore été explorée à tout de suite, les amis. Allez, je vous retrouve dans cette magnifique, euh, j'allais dire prairie, mais il y a la ville qui est à droite, on a des champs qui sont à gauche. Ça sent d'ailleurs un petit peu le, le fumier, en tout cas on arrive aux abords, les amis de Radob. Euh, un petit parking à 200 mètres, incroyable. D'ailleurs, j'ai pas fait attention sur le trajet si on avait des points d'intérêt. Faut pas les oublier, c'est très important puisqu'on a des petites cinématiques, des petits trucs sympas euh, à aller voir. Donc, faudrait pas passer à côté. En tout cas, la route à droite, ça nous emmène au centre donc, de Radom. Donc là-bas, on est déjà allé. Et à partir de maintenant, c'est une route inexplorée, inconnue au bataillon, en tout cas pour ma part. Évidemment, peut-être que vous connaissez cette route. Je vais la découvrir, en tout cas avec vous, voilà on va pas s'arrêter, on peut y aller tranquillement, hop là voilà, pas de problème à ce niveau là et clairement pour les prochaines vidéos les amis euh, bon déjà vous le savez dimanche il y aura une nouvelle vidéo sur Euro Truck. d'ailleurs pour ceux qui sont pas au courant j'ai publié alors soit dimanche dans la soirée merde j'avais pas vu que fallait que je tourne à droite donc... dur, soit euh, j'ai publié dimanche dans la soirée ou soit euh, lundi euh, en matinée mais en tout cas j'ai cette semaine Fais un programme des vidéos Voilà d'ailleurs j'espère que ça vous a plu Puisque au moment où je tourne cette vidéo je connais pas encore voilà, vos, vos, vos avis là dessus Parce que j'ai fait tout un design et tout bien structuré je sais pas Mais en tout cas ouais, j'ai bien aimé Et euh, si j'arrive à m'en sortir à faire ça bah, je continuerai à refaire des programmes Parce que c'est bien sympa euh, Parce que moi du coup comme je tourne pas les vidéos à l'avance Mais que je sais qu'est-ce que je veux sortir bah chaque fois j'étais embêté à l'époque pour faire les programmes parce qu'il me fallait les miniatures Mais je peux pas faire les miniatures si je sais pas euh, à quoi ressemble la vidéo Vu que les miniatures je les fais après avoir tourné la vidéo Et du coup là ma nouvelle façon de faire les programmes bah j'ai pas besoin de faire de miniatures Et donc ça me permet voilà, de faire ces petits programmes de vidéos euh, à l'avance Sans avoir pour autant tourné à l'avance les vidéos donc, J'espère que vous avez kiffé. Donc, bref, tout ça pour revenir euh, à la vidéo de dimanche. Donc, dimanche qui arrive. Nouvelle vidéo sur Eurotruck. Donc, je sais pas encore qu'est-ce qu'on fera. Mais tout ce que je sais, c'est que, globalement, je pense que ce sera une livraison militaire. Ou pas. Ou pas. Soit ce sera une livraison militaire ou soit ce sera le, le, la petite surprise avec... Euh nouvelle remorque qui va arriver, voilà une petite remorque tranquillement euh, j'en dis pas plus c'est rien d'incroyable mais moi je suis content d'avoir ça et, euh, et vous allez très vite comprendre voilà, tout simplement donc euh, voilà tout ça pour vous dire que dimanche nouvelle vidéo sur, euh, sur Eurotruck et euh, pour euh, les euh, coaster fans oula je, je mange un petit peu, désolé la voiture pour les euh, coaster fans je ressors une nouvelle vidéo sur Planète Coaster euh, jeudi si je dis pas de bêtises et vendredi il y a une vidéo avec euh, Créo. voilà ça fait plaisir voilà, voilà, donc, euh, petite euh, départementale, là, pour le moment, bien sympa, il y a des fermes un petit peu de parts et d'autres, part pardon, à droite, à gauche, voilà, on n'a pas le droit, d'ailleurs, d'aller à gauche, faire l'essence, ça tombe bien, ça coûte trop cher, <rire> d'ailleurs, je me demande si c'est moins cher, euh... enfin, je sais pas, pas c'est quoi les prix, finalement, dans les autres pays euh, européens, et ça me fait penser, d'ailleurs, à une anecdote, pour ceux qui sont sur le Discord, vous avez peut-être vu ce, <rire> ce malentendu, euh, sur, le, sur le Discord il y a un je sais plus c'est qui euh, mais bon tu te reconnaîtras qui avait mis un screenshot euh, sur Eurotruck en disant euh, ah ça pique euh, le prix de l'essence enfin du gasoil donc euh, voilà, il avait pris un screen d'une pompe euh, gasoil sur Eurotruck euh, en France qui coûtait méga cher enfin qui coûtait méga cher qui coûte le prix dans la vraie vie en réalité hein, Tout simplement Et il euh, y en avait un autre qui avait répondu Waouh mais t'es où C'est pas normal c'est aussi cher euh, Vive le Luxembourg Je sais pas quoi En gros au Luxembourg c'est moins cher bon. En théorie d'ailleurs dans la vraie vie au Luxembourg c'est toujours moins cher Mais il n'empêche que euh, bon <rire> La conjoncture actuelle euh, Tout est cher Bref c'est pas la, le sujet Et du coup moi dans ma tête Je pensais que euh, le fameux gars qui a répondu euh, en disant qu'au Luxembourg c'est moins cher, euh, vive le garage au Luxembourg, je sais pas quoi. Et ben moi, comme un couillon, je dis, oh, j'arrive, j'arrive, j'arrive. En fait, en pensant qu'il parlait de la vraie vie. Et du coup, je me suis senti con, puisqu'après, il a répondu, non, mais je parle dans le jeu. Ah oui, d'accord. Voilà, en fait, dès que ça parle de, de gasoil moi, je suis premier degré. C'est-à-dire que là où je peux avoir le gasoil le moins cher possible, je suis là. Hein. Et en fait, non, il parlait bel et bien de Rotruck Simulator. Bon, bref, donc voilà, c'était le petit moment malaisant. Et on arrive sur euh, Piotr Kroftrimsklansky Que j'avais très bien prononcé en début de vidéo Et que j'ai mille fois mieux prononcé euh, en ce moment Regardez je m'arrête pas Je m'arrête pas Magnifique Même pas besoin de m'arrêter Enfin c'est un petit peu comme si je m'étais arrêté finalement Tu m'as compris Le feu va repasser au rouge Pas du tout regardez Magnifique il reste au vert Comme ça c'est le toi de qui fait tout hein. Et oui Une autre station essence ouais. On peut voir un petit peu les prix Là on a le temps de voir Euro 95, 6,49 pardon c'est pas en euros là Je connais absolument rien Mais je crois pas que c'est de l'euro ça Ah, ah non c'est pas de l'euro en Pologne Si c'est de l'euro en Pologne frère c'est quoi ça C'est quoi ces valeurs euh, décimales un petit peu bizarres Je ne sais pas Attention à toi petit euh, tu vas... Il va me passer devant derrière là je le sens Hop reste bien sur l'extérieur Deux le clignotants en amont eh oui, c'était sûr. Ils savent pas prendre... En fait, je comprends pas pourquoi ils prennent leur rond-point comme ça. On prend pas les ronds-points comme ça. Comme lui, il l'a fait, là. Camion ou voiture, hein, dans tous les cas. Le mec va tout droit. Et d'ailleurs, c'est même la première sortie. Mais bon, c'est pas la question. Il va tout droit. Euh, il se met sur la voie de gauche. Non, la voie de gauche, c'est pour aller à gauche. Par définition. Normalement, tu restes sur la voie de droite et tu vas tout droit, c'est tout. Comme moi, ce que j'ai fait. Je comprends pas, en fait, si... Euh... Enfin, quel était le but de... Enfin... Pourquoi les développeurs ont fait ça, on va dire Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix Parce que sinon, le jeu serait bugué avec euh, des gens qui se rentreraient dedans, à tout va Ou euh, est-ce que euh, c'était est, pour faire réaliste Je sais pas. Euh, je peux aller à gauche, là, ou pas ah, Je peux pas aller à gauche. Si, si, y a une... si, si je peux aller à gauche. En, en soi, je n'ai pas... pas le droit, je crois. Hein. J'ai pas le droit de faire ce que je vais faire. Bah oui, j'ai pas le droit de faire ce que je viens de faire. Mais il n'y a... a pas de panneau qui me l'interdise je fais chier tout le monde derrière hein. après ils ont qu'à se décaler aussi il hein. n'y a pas de panneau qui me l'interdise mais euh, le panneau bleu euh, veut quand même euh, hein. bon allez j'y vais excuse moi à un moment donné euh, t'as bien vu que je voulais tourner depuis tout à l'heure hein. ça va la comédie hein. allez on va un petit peu customiser le camion évidemment ce qui est bien comme c'est un camion modé il n'y a pas d'histoire de, de niveau euh, à avoir puisque je suis que niveau 6 euh, et donc, du coup, ben, c'est cool quoi. Parce que, du coup, on a plein de, de trucs euh, disponibles. Alors, le... déjà, on peut voir voilà, le couple 2500, 500 chevaux pour la puissance du moteur. On a 12 vitesses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et euh, le reste, de toute façon, j'y connais rien. Voilà, <rire> tout simplement. Donc là, on peut rien changer. Euh, on a les euh, châssis qu'on peut changer d'ailleurs. Qui ne changent absolument rien. C'est que visuel. C'est que visuel. Et ça permet d'abaisser le camion, tout simplement. Euh, puis là, c'est pour séparer visiblement. Euh, très bien, je connais absolument rien, je comprends rien. Euh, entre ce qui est écrit et ce que je vois, je, vois, je, je, je fais pas le lien. Euh, on peut pas changer le moteur. On peut changer la transmission. On peut passer sur un 6 vitesses, ce qui n'a absolument aucun intérêt. En tout cas, je, je pense. Euh, on peut changer l'intérieur au niveau du GPS. On a un grand GPS, on a un petit GPS ou alors multimédia. Enfin, on voit pas la différence du coup, mais on va rester là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça Afficher tous les véhicules. On pas faire ça. Hein ah, c'est pour avoir la remorque derrière. Euh, ok, bon, bref, rien à voir. Donc, on va laisser ça là. La couleur. Ah, voilà, c'est pour qu'on voie donc la remorque. C'est bien ce que je dis. Euh, on va enlever la remorque. On peut changer la couleur. On a évidemment euh, Truck of the Year. Voilà, camion de l'année. Tu m'étonnes. Ultra stylé. Ford. Euh, bah, et on va quand même rester sur le, le truc de base, non Parce qu'en vrai, c'est pas ouf le reste. Oh non, ce serait dommage de tout casser. Ouais, on va garder le bleu Ford hein, quand même. Bah oui c'est ça c'est le bleu Ford en plus alors ça on va pas on va pas le changer on va pas le changer alors au niveau customisation blue interior light mais non c'est inclus en fait on a on va avoir une lumière d'intérieur bleu inclus avec le truc directement alors on prend évidemment euh, là on peut changer le spoiler ah bien ah mais c'est comment vraiment casser le c'est Kéké Tuning, quoi. Alors, clairement, euh, c'est Kekeland. Hein. Là, je... même moi, ça me fait pas kiffer. Moi qui aime bien faire un peu n'importe quoi, ça me fait pas kiffer. On va rajouter des trompes. Ah, si, il y a quand même un niveau 10. Donc, euh, on peut quand même pas tout avoir. On peut avoir un Samouraï ou un Sting. Euh... Fait, franchement, pourquoi je trouve que ça casse tout Est-ce que c'est parce que c'est un camion modé dans ma tête Ça casse tout. La peinture, ah, ça, ça peut être pas mal. Ça, évidemment, non, non. Officiel truc. Uh -huh ça j'aime bien, voilà on va faire ça la petite plaque évidemment, hein, le petit classique quand même la lightbox évidemment, Mcolo on fait la customisation en vidéo parce que je sais que des fois il y en a qui aiment bien quand on fait la customisation ensemble en vidéo donc voilà j'en profite, euh, le télépasse, toujours très important, le rétroviseur d'accostage ça s'appelle, en peinture bien sûr puisque les rétros sont en peinture euh, on va mettre en full peinture je pense ça c'est en chrome, non, eh, ça casse tout ça. Alors, on va mettre en peinture, bah oui c'est bien en peinture. Euh, là on peut mettre les drapeaux européens qui feront plaisir à tout le monde, donc je vais pas le faire. Euh, ici on peut changer bandeau d'essuie-glace. Faut que j'arrête d'aller dans le chrome, parce que je sais que je vais pas mettre de chrome. Euh, hmm. Ah du coup ça me paraît bizarre maintenant de voir tout en noir alors que c'était comme ça par défaut. Bah tant mieux, on va mettre tout en bleu. Est-ce que ça perd pas un peu de son charme en même temps Je sais pas. Je sais pas mais ça enlève un peu le plastique Donc toujours sympa Là je vais quand même laisser le plastique en bas évidemment Parce que si je fais ça Ah je sais pas maintenant En fait j'aime bien le fait que On va laisser comme ça euh, Peinture le bas ah ouais en vrai t'as envie de tout mettre en... en peinture Mais on va mélanger peinture et plastique en vrai hein. Parce que sinon ce serait bien dommage Là on peut mettre des petites lumières euh Ok. On peut mettre des petites lumières en vrai, on va mettre des strobes parce qu'on va partir du principe qu'on peut l'utiliser en convoi exceptionnel. Euh, après, ouais, je peux pas mettre de gyrophares vu que j'ai mis le, le blue interior light. Et là, je peux mettre des gyrophares si je fais ça. Mais je trouve c'est un peu moche, quoi. Là, si je mets des gyros oh. Ah, j'ai oublié qu'il y a des modes comme ça. Ce serait un peu, peut-être. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si je mets ces lumières là. Moi, je trouve que ça casserait un peu le, le, le délire. Et dans tous les cas je peux pas mettre de gyrophare Je peux pas mettre de gyrophare sur ce truc là Donc dans tous les cas je suis bloqué Donc soit je mets la barre et je mets ces lumières Et là et là, là, Ou soit j'enlève je, et c'est ce que je vais faire pour le moment J'attends vos retours De toute façon on va continuer l'aventure avec ce camion hein, vous l'aurez compris euh, Là peinture et plastique Voilà le petit mélange qui fait plaisir Le dragon alpha Le dragonfly on va rien mettre En bas je vais rien faire Ah Ouh Ça me permettra de pas oublier. Bah non, de toute façon, c'est écrit là. <rire> non, je vais pas mettre. Je vais pas mettre les lumières, vite fait, évidemment. Oh, du phare Xénon, ta gueule. Mais c'est interdit, les phares Xénon. Hein. C'est interdit, mais c'est un jeu. Euh, on va laisser les phares Xénon. Du coup, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble en vrai. Truck of the Year 2019. oui, euh, on va mettre ça, vu qu'apparemment. Donc c'est vrai, c'était les camions de l'année en 2019. Ok, stylé. Euh, les pneus, on va changer pour la consommation d'essence. Et en plus, pour la pluie, ça c'est pas mal. On va faire pareil ici élémental et non pas émantale, hein, parce puisque j'aime le fromage vous le savez les peintures derrière là je change rien j'ai un... oh. ajouté ça c'est toujours bien pour la sécurité non je sais pas à quoi ça sert euh, bah si ça permet de c'est des bandes réfléchissantes si je dis pas de bêtises donc c'est plutôt pas mal est ce que je peux voilà d'accord j'ai pas assez de niveau je vais pas changer la couleur des pneus parce que je sais pas faire hop ça c'est bien on est plutôt pas mal hein. Donc je l'ai un peu customisé de l'extérieur Mais pas trop mais Il est quand même customisé Ah bah d'ailleurs les lumières Farxénon euh, là voyons voir hein, On voit pas la différence Mais si c'est vraiment le Farxénon que je pense Normalement c'est illégal hein. En France Et Ford c'est américain Donc c'est pour ça qu'on a les Farxénon Si je dis pas trop de bêtises Là vous allez dire Mcolo il est super intelligent Le volant on va pas le changer On va rien mettre là c'est moche ça Qui fait ça franchement Qui fait ça euh, tiens on va mettre des trucs custom un peu genre SSC euh, Fox qui m'a fait ma petite tasse Mkolo Là on va mettre Far Cry 6 Voilà Tac là je peux non je vais rien faire Attendez là je crois qu'on peut Voilà Ouh, Bien bien bien bien Petite banane tiens Eh on va mettre la banane parce que j'ai la banane <rire> Bah oui les gars Ensuite qu'est-ce qu'on a de, de custom Euh la tablette, non, on peut rien afficher c'est chiant ça euh, ou alors là je mets la tablette, voilà ça c'est mon Instagram, ça c'est la chaîne DL7C Fox voilà ça fera le clin d'œil. Euh, pour autant la banane, hop je veux quand même qu'on la voie voilà, à moins que je puisse la mettre là, et eh ben voilà on va la mettre là la banane, très bien voilà, est-ce que j'ai encore des petits trucs custom que je peux mettre rapidement euh, la tablette ici, la tablette elle monte l'extérieur, c'est complètement débile c'est complètement con Ok, bon, on va pas mettre de passagers hein, sur mon siège, vous l'aurez compris. Par contre, on va se mettre euh, très important. Hein, le carnet était hier, voilà. Nous, on est, on n'a pas le temps de ranger. On n'a pas le temps de ranger, on laisse tout en bordel. Le petit sac à dos. Euh, la petite télé avec le coussin ETS2, ça fait toujours plaisir. Euh, les petites bières, évidemment, je rigole. Consommation interdite. Euh, hop, on va mettre gilet jaune, pas content. Et puis le poster, Eneba. Qui est là, voilà, j'ai cru qu'il avait disparu Et on est plutôt pas mal Oh, attendez, mais non, il y a encore plein de trucs qu'on peut mettre là avec le F Max. Waouh wow. Ok, je vais mettre ça Je vais mettre ça parce que si je dis pas de bêtises, les néons seront bleus Et comme on a une lumière d'intérieur J'ai hâte de voir J'ai hâte de voir, je viens de claquer Tout mon pognon, il me reste 9000 boules euh, On est dans, dans voilà, ce, ce Super camion, attendez, la sirène la sirène la trompe Très bien Les lumières Attendez on va démarrer Oh Ah en fait je crois que ça a rajouté des barres non Je dis peut-être des bêtises euh, Et comment je fais pour avoir le, la lumière intérieure Elle est allumée là, la lumière intérieure J'arrive pas à savoir si elle est allumée Je sais pas comment faire pour l'allumer J'appuie sur O Parce que je crois que c'est ça Mais il se passe rien Bon je sais pas Vous m'en direz des nouvelles Allez on va, on va partir de là On va faire un demi-tour assez cocasse et puis on est plutôt pas mal Hop Ça fait plaisir Alors pour être très honnête avec vous J'ai vraiment l'impression d'être en 2020 Genre euh, je sais pas si vous avez le même feeling que moi euh, En regardant cette vidéo Et j'espère que ça vous plaît Mais j'ai ce feeling, j'ai l'impression de faire les vidéos comme en 2020 Et c'est pas plus mal hein. Mais euh, c'est ouais, c'est assez plaisant Ah oh, merci Bah du coup je m'engage sans regarder à droite Non, Non mais vas-y Bah ouais mes frères alors toi, t'es vraiment con toi. Eh oui. T'es vraiment débile, ma parole. En plus, on, niveau timing, on était juste parfait. Ouh, ouh, ouh, ouh. Enfin plus avoir un accident. Je vais rester sur la voie de gauche. On est pas le trottoir, c'est cadeau. Et je me mets sur la voie de droite. Ok. Terrible. J'ouvre un peu les fenêtres parce que j'ai pété. Euh, on sort là ou pas Non, on sort pas là. J'ai failli faire une belle dinguerie. J'ai failli faire une belle dinguerie Bon Ah lui aussi il est perdu visiblement Ok On va se barrer d'ici Ah donc là on prend une route Destinée justement au camion Très très bien Quel plaisir Ah vous voyez ça me reconquérit euh, Eurotruck Là c'est typiquement ce, que, ce dont j'avais besoin c'est vraiment ce sachant que j'étais pas lassé par le jeu hein, puisque j'ai redémarré la nouvelle aventure, mais c'est le truc là qui me donne encore plus envie de, de continuer quoi. Donc euh, c'est plaisant. Le camion y est pour quelque chose, le traquière -y, y est pour quelque chose. En fait, le fait que tout fonctionne, le fait que vous êtes adorable et que vous avez été vraiment super cool sur les lives, euh, voilà tout ça euh, me, me voilà, ça me voilà. J'ai bande, enfin j'ai bande, se demande. Ne pas regarder la télé en conduisant, mais j'étais curieux parce que j'ai pas regardé ce qu'il y avait sur la télé. On va éviter de regarder. Est-ce que si j'appuie sur cette touche, ça désactive le traqueur ou pas C'est incroyable. Alors je vous explique parce que j'ai changé de souris entre-temps, attendez parce que tout le monde s'en fout de mon anecdote. Mais en fait, c'est la même touche. Quand j'appuie dessus, et ça me permet de bouger avec la souris. Mais c'est ultra stylé Avant j'avais une souris Bon vous verrez Parce que je vais refaire une vidéo setup Voilà Vous l'aviez tellement demandé euh, Tu peux être courtois s'il te plaît Non mais vraiment Merci d'être courtois euh, Comme Thibaut Merci J'ai du mal avec les distances Mais euh, ça passe Ça passe ça passe euh, Ouais je disais euh, bah, J'ai changé, changé de souris euh, J'ai pas retouché les paramètres de touche Depuis que j'ai arrêté le track hier Et depuis que je l'ai remis et en fait tout a été vraiment tout pareil, tout sauvegardé. Donc c'est vraiment tout comme avant Voilà comme en 2020 finalement, enfin en 2020-2021 Avec euh, le hate Tracker. Tiens, tiens, tiens, tiens Ah là on est bien Ah J'ai une petite anecdote à vous raconter Pour ceux qui demandent si je retourne sur Truckers MP Ou pas, la réponse est non J'ai réessayé, voilà alors je suis pas banni hein, De Truckers MP pour ceux qui se demandaient Donc le multijoueur euh non officiel de Truck, mais du coup le mythique joueur, où il y a plein de gens, plein de plein de salons, plein de serveurs avec ProMode notamment euh... donc je suis pas banni, j'ai réessayé, j'y suis allé et j'ai quitté alt 4 d'ailleurs, j'ai pas fait du bien au jeu y a personne j'ai fait alt 4 hein, clairement euh, au bout de 8 minutes 20 <rire> quelque chose comme ça euh, j'avais même filmé au cas où tu sais genre euh, en fonction de ce qui se passe comme ça ça permet de faire des best-of ou quoi tu vois et du coup y aura rien hein. y a rien eu j'ai quitté au bout de 8 minutes euh, bah voilà j'avais oublié en fait à quel point c'était de la merde et je suis désolé, voilà, je, je. Maintenant je suis vraiment sûr de moi à ce niveau là. Euh, Truckers MP c'est de la merde. Et j'assume. Voilà, je. Je me suis dit voilà ça va être stylé de revoir plein de camions, euh, plein de bordel aussi, tu vois, le, le fait que tout le monde roule un peu n'importe comment et, et toi tu dois essayer de te faire une place et tout. Mais ouais justement c'est très toxique et j'avais oublié à quel point c'était toxique. Frère, euh, bon ça bug de ouf, ça c'est vraiment pas le.. C'est évident que ça bug de ouf, il y a tellement de monde. Tu peux rien faire, frère, c'est pas un plaisir. Et encore une fois, il euh... n'y a pas de trafic normal, euh... enfin c'est juste nul. Dans le chat, toutes les 5 secondes, tu vois. Euh... 0.22.3, move. 0.22.42, ban. Euh, motherfucker 5.26.8. Ah, bref, c'est bon, quoi. Euh, c'est ultra chiant, il n'y a aucun fun, aucun plaisir. Tu tournes à 5 FPS, frérot. Et tu peux rien faire parce que tout le monde te bloque, parce que... Euh... Il y a des TP par-ci, par-là, parce que voilà. Bref, franchement, c'est de la merde. Rien de mieux que le bon multijoueur d'STS Software. Très très bonne idée de leur part d'avoir instauré, instauré multijoueur. Encore une fois, pour le moment, c'est jusqu'à 8 joueurs. Les modes maintenant, on peut jouer avec, donc c'est formidable. Euh, un jour, on pourra probablement être beaucoup plus nombreux. Et ça va vraiment remplacer Truckers MP. Voilà, je le dis officiellement. Truckers MP... Enfin, Truckers MP va pas mourir, puisque beaucoup de gens y jouent, et c'est tant mieux d'ailleurs. Parce que du coup, c'était assez rigolo quand même, c'était sympa. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'y joue pas. Clairement, c'est juste nul à chier. Vaut mieux jouer avec tes potes sur euh, la version multijoueur stable euh, officielle, qui est très simple. Il n'y a même pas besoin d'installer, de faire quoi que ce soit. Euh, donc voilà, c'est plutôt plaisant. Voilà pour mon petit euh, point, mon petit coup de gueule. Pas un petit coup de gueule, mais mon avis, tout simplement, sur, euh, sur Tracker MP. c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, et je m'en fiche, j'avais envie de le dire. C'est mon avis, tout simplement. Euh, voilà, tout simplement, c'est à respecter, et puis, euh, puis c'est tout quoi. <rire> je viens d'activer le régulateur, mais... Il y a un truc de voiture, regardez Est-ce que ce serait pas un régulateur adaptatif Alors on va peut-être pas tenter l'expérience Parce qu'on risque de faire un bel accident Mais est-ce que ça veut dire Que s'il y a une voiture devant moi, le régulateur s'arrête Je sais pas Peut-être j'ose pas essayer Bon dans tous les cas il n'y a pas de voiture devant moi hum, J'ose pas essayer Bon on va voir ce qui va se passer si jamais On, on se rabat devant ma gueule D'ailleurs vous pouvez constater que tout le monde reste sur la voie de gauche Alors ça c'est typiquement euh, représentatif De la vraie vie je ne comprends pas mais bon bref et on arrive déjà à destination dans mes frères ça va super vite alors, je suis très content parce que vraiment c'était une livraison je me suis dit ça va durer un petit temps ça va peut-être probablement me faire chier c'est des choses qui arrivent au bout d'un moment dans le trajet c'est long c'est chiant en plus l'autoroute prochain mais là le trajet était très agréable et surtout pas très rapide voilà alors là, là j'arrête le régulateur je, je freine pour des raisons évidentes je, je vais pas essayer ici si le régulateur est adaptatif ou non Ah d'ailleurs je peux faire ça Regardez hop là Toujours vérifier que personne ne le fait avant moi Ah Ah là on est bien On est bien bien bien Et on arrive à Katowice voilà Katowice, si je prononce bien, qui est à côté de... Euh, de la Cracovie. Alors, ce sera encore plus drôle, c'est que si ça se trouve Katowice, ça veut dire Cracovie. Je sais pas. C'est peut-être une grosse connerie. C'est l'occasion, le feu rouge. Aller regarder Katowice, Cracovie, ouais, c'est ça, c'est à côté de Cracovie. Voilà, finalement, je suis un petit peu euh, non pas euh, expert en, en géo, c'est juste que je m'en souviens puisqu'on avait déjà fait des livraisons ici euh, à l'époque, justement à l'époque euh, en 2020, <rire> voilà, tout simplement. Hop, c'est quand tu veux, bébé, let's go. Et on a une cathédrale devant. Cathédrale ou une mosquée, je sais pas du tout, j'y connais rien, frérot, je suis désolé. Deep down, all the time. Ah là là, J'appelle ça de la musique de fête foraine. Voilà, j'adore. Euh. Oh, bah oui. Bah oui bah on va la faire, de hein, toute façon, j'ai dit qu'on la ferait. Donc on va faire. Là, dans tous les cas, je peux pas y aller en marche arrière ici, là. Il aurait fallu que je vienne tout de suite en marche arrière. Donc j'ai pas le choix de faire la manœuvre là-bas. Mais c'est une manœuvre similaire à ce que j'ai déjà fait en live. Hein. Pour pouvoir m'en sortir en plus là il y a ceux qui travaillent Dans le BTP juste en bas euh, Enfin dans le BTP je sais pas trop euh, Mais ils vont se foutre de ma gueule euh, On a évidemment ouais alors par contre c'est chiant Parce qu'il y a des chars partout Forcément C'est la guerre C'est la guerre Allez on va faire ça comme as Alors Là on va s'amuser Attendez on va faire ça RP les gars jusqu'au bout J'ouvre la fenêtre Ou la porte c'est pareil Et ça commence très mal <rire> C'est grave, j'adore ce bruit hmm. J'ai l'impression que plus tu vas vite et plus ça va vite le son c'est moi qui m'arrête, voilà c'est ça qu'on veut voir, un petit peu d'initiative bon du coup là c'est un peu facile parce que je vais tout simplement euh, pas me faire chier, étant donné qu'il n'y a personne hop j'ai juste à faire ça me mettre droit, à peu près en tout cas <rire> voilà personne pour me juger en plus donc ça c'est cool merde ce que je fais je sais pas mais je le fais voilà alors là j'ai du mal, hein. là je me sens débile Mais c'est pas grave Moi je sais de toute façon que je vous ai régalé en live J'ai fait des manœuvres mon pote On dirait pas hein. J'ai fait des manœuvres c'était pas mal Bon là ça ne reflète absolument pas Donc là je vais essayer de corriger Hop voilà Je triche un peu C'est pour la bonne cause Moi j'ai corrigé de rien du tout Bon mais en tout cas on est arrivé à bon port, c'est l'essentiel. Il est beau ce camion, voilà, il est beau. Ah d'ailleurs, on n'a même pas fait attention s'il y avait le néon. Oh oui, il y a le néon bleu, regardez. Ok, je peux pas l'allumer ou l'éteindre. Donc ouais, pour la lumière d'intérieur, c'est une bonne question. Donc euh, j'ai hâte que vous me dites aussi euh, un peu comment ça marche. En tout cas, on est arrivé. Et ça, c'est cool. Voilà, on a fait 478 km en 8 heures, évidemment. Les 8 heures qu'on n'a pas senti passer. Et on passe en plus de cela, niveau 7. Et d'ailleurs, juste attention à ce que je vais m'octroyer marchandises fragiles voilà marchandises de grande valeur et marchandises fragiles ça va m'offrir de nouvelles livraisons euh, bah de base de toute façon mais aussi parce que j'ai installé d'autres modes donc ça va m'offrir de nouvelles livraisons mais c'est pas ce qui est prévu pour dimanche donc mais voilà comme ça vous le savez bref ça fait plaisir les gars maximum de pouces bleus pour l'encouragement pour le soutien si vous avez kiffé cette vidéo et puis vos commentaires évidemment que j'ai très très hâte de lire c'était mcolo plein de bisous et à très vite ciao tout le monde